Bonjour tout le monde. Donc on va parler de la, de la religion qui est en France une question particulière puisque depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, on a une campagne permanente, vous le savez, contre une partie de la classe ouvrière, les musulmans, euh, les travailleurs musulmans, sous prétexte religieux et qui n'est pas défendue correctement par le mouvement ouvrier. Donc ça, j'y reviendrai plus tard, mais en tout cas c'est une question sûr stratégique mais c'est aussi une question de, de propagande euh, à avoir de, pour une organisation révolutionnaire envers ses euh, euh, travailleurs. Et il est important de maîtriser la théorie au sens large, parce que la, la religion, c'est un phénomène social euh, qui est très important, très complexe aussi, euh, et qu'on peut aborder sous des angles différents. Euh, et souvent, en fait, il y a une tradition, c'est de, de distinguer l'histoire des religions du phénomène religieux actuel, et nous, pas, euh, notre, ce n'est pas justement ce qu'on va faire. On va essayer de revenir d'abord sur l'histoire de la religion mais pour éclairer mieux euh, justement la, les be le besoin de se former théoriquement et d'adapter nos mots d'ordre et notre stratégie. Euh, alors donc déjà, tout d'abord, on a besoin de, de faire une analyse matérialiste euh, du fait religieux. Euh, tout d'abord, la, la conscience euh, religieuse, elle est selon, selon nous, la, la mystique, elle est ancrée dans le développement euh, humain depuis, euh, depuis la préhistoire, l'animisme et l'autotémisme sont des formes euh, d'explication du monde, la, la nature euh, doit être expliquée et la première euh, euh, réaction des humains a été de l'expliquer par euh, des esprits, on leur, attribue, euh, on leur associe des attributs de la nature, un peu comme des enfants. Euh, et c'est à l'origine, plus tard, du phénomène des, des premières religions polythéistes, des dieux euh, qui ont chacun euh, leur attribut euh, naturel. Vous pouvez penser à Zeus et sa foudre, Poséidon, la, la mer, etc. Et l'apparition, la, justement, des religions à proprement parler, euh, organisées et euh, organisant les humains, euh, c'est un phénomène donc qui apparaît, justement, avec la société de classe. Euh, religieux, d'ailleurs ça veut dire en latin euh, relié, « D'accord, c'est l'idée vraiment qu'on crée un lien avec euh, les humains, c'est à partir donc, de, il y a 5000 ans pour les premières, euh, c'est un phénomène donc, qui est quand même ancien, et qui a laissé des traces profondes, et euh, ça répond donc, aux besoins en fait, des premières classes dirigeantes, qui émergent euh, à ce moment-là, qui sont les propriétaires des moyens de production, euh, des terres, puis des esclaves, et qui euh, sont en général issus d'une simple euh, caste de euh, personnes qui n'avaient euh, qui, qui, euh, qui pas de travail manuel, qui, avait, qui étaient dédiées euh, au travail on va dire, intellectuel et d'organisation de la société, c'est-à-dire les prêtres. Et euh, ces prêtres deviennent une aristocratie, et la religion leur sert à justifier le nouvel ordre social, qui est apparue à ce moment-là. Pour les marxistes, ça, on appelle ça donc la superstructure, euh, cest C'est-à-dire que la religion euh, sert à justifier la base de la société. Euh, mais j'y reviendrai. En tout cas, toutes ces re différentes religions, parce que là, je mentionnais, il y a par exemple, les, la Mésopotamie il y a 5000 ans, mais tout, on peut voir ça, ce phénomène, dans, dans le monde entier, euh, à chaque fois qu'émerge qu la société de classe. Euh, toutes ces différentes religions elles portent en elles la marque des contradictions de classe, c'est-à-dire que du coup on a des, des exploiteurs et des exploités, et ça se traduit à l'intérieur même de la religion. Euh, L'histoire des religions, de leur évolution du coup, des, des successions des religions, euh, elle porte en elle la trace du coup de la lutte de classe, puisque des classes antagonistes sont créées, et euh, cette contradiction se résout dans la lutte de classe. Euh, par exemple, euh, ce n'est pas forcément le plus connu, mais le, la plus ancienne religion, donc le panthéon sumérien, c'est-à-dire ceux qui habitent en Mésopotamie, en Irak actuel, ça euh, on, on a laissé des traces. La première religion connue, on voit justement une division entre des dieux supérieurs et des dieux inférieurs. Euh, des, des dieux supérieurs qui reflètent en fait la classe dirigeante à l'origine du monde et des humains. Et des dieux inférieurs qui sont des dieux paysans ou artisans, par exemple, et qui sont intégrés ultérieurement dans les textes religieux, ce qui montre bien qu'en fait, c'est euh, le reflet que la lutte de classe s'est matérialisée euh, dans la religion et où ils ont été intégrés sûrement parce qu'il euh, y a déjà eu des révoltes de, de paysans, d'artisans et tout ça contre la classe dirigeante dès le départ. Euh, voilà. Ensuite, il faut quand même faire. Euh, un avertissement sur le fait que euh, ce reflet déformé de la lutte de classe à travers la religion, euh, ça ne se reflète pas de manière immédiate, euh, de manière directe, ça ne reflète pas les, les intérêts de classe immédiatement, c'est un reflet déformé euh, des rapports sociaux. Euh, C'est-à-dire que ces, ces reflets ne sont pas conscients d'être des reflets. Je m'explique, on va prendre l'exemple des, des dirigeants euh, protestants des années 1500, c'est-à-dire euh, Martin Luther ou Calvin, euh, qui sont euh, à l'origine du protestantisme, et qui ont lancé des courants religieux, hein, il y en a plusieurs, euh, ceux-là sont les principaux, et ils ne se sont pas dit « je vais euh, lancer un courant qui va soutenir euh, la bourgeoisie euh, naissante et euh, l'accumulation euh, primitive du capital ». Mais on peut dire voilà, ils croyaient sûrement passionnément à leur doctrine, euh, et c'est un phénomène que nous on doit expliquer par, euh, par la dialectique et, euh, comme l'explique par exemple Hegel, le philosophe allemand euh, souvent repris par Marx et Engels euh, lui il parle de ruse de la raison pour euh, expliquer que ça, ces, ces idées-là euh, s'incarnent à travers des personnes qui ne sont pas forcément conscientes de leur rôle historique euh, Hegel il était idéaliste, donc il parlait de raison au lieu de parler aussi des forces productives et des rapports de production. Mais l'idée, elle est correcte, c'est-à-dire que le processus objectif, il est nécessaire, il est inévitable, et ça se réalise à travers des, des passions humaines, comme là, en l'occurrence, les, les courants protestants qui ont mené même une guerre contre l'Église catholique pour euh, permettre justement à la bourgeoisie naissante de se libérer de la société féodale du Moyen-Âge. Euh, je vais passer <coughs> sur, euh, voilà, ça pourrait être, on pourra en rediscuter dans le, dans le débat peut-être, sur cet exemple euh, qui est euh, longtemps développé par Marx et Engels. Et qui est, voilà. euh, en tout cas, on peut dire que ces, ces formes religieuses, euh, cette forme religieuse qui donne à leur lutte, à leur revendication, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, la bourgeoisie ben, française n'a pas eu besoin de religion dans la, la Grande Révolution Française de 1789. Euh, mais ce n'est pas pour autant que euh, le phénomène religieux a disparu. Et encore aujourd'hui, parfois, on a des luttes qui s'expriment à travers la religion. Il faut en être conscient que c'est quelque chose euh, de normal. Euh, L'accession la, au pouvoir de la bourgeoisie n'a pas, comme la bourgeoisie française, n'a pas effacé toute trace de phénomène religieux. On a l'exemple de l'Amérique latine avec la théologie de la libération qui est euh, un courant de gauche, si on veut, euh, un religieux de gauche et qu'on euh, voilà, qu doit apprécier en tant que tel comme euh, des gens qui, sait, qui cherchent à revenir au, au christianisme primitif, euh, à tendance communiste, euh, voilà dans le monde latino-américain. Euh, enfin, la, donc, il faut comprendre que c'est surtout, en tout cas dans le passé, que la lutte de classe... Euh, s'exprimer à travers la, la religion pour comprendre l'histoire souvent. Donc on va utiliser cet angle, ce prisme. Et puisque euh, ces, ces religions anciennes existent toujours, euh, à nous d'approfondir euh, une analyse matérialiste des religions actuelles avec l'angle de la lutte de classe. Euh, voilà, on peut le faire pour euh, n'importe quelle euh, religion euh, du monde entier, mais bien sûr nous on est concerné avant tout par euh, L'influence des religions monothéistes du, qui sont développées autour du bassin méditerranéen, euh, le christianisme, l'islam, le, le judaïsme. Et c'est intéressant de voir que Marx et Engels cherchaient euh, à justement essayer d'approfondir la connaissance de la classe ouvrière de leur époque en leur expliquant que justement les, les premiers socialistes du 19e siècle ressemblaient fort aux premiers chrétiens euh, des origines, c'est-à-dire qu'ils étaient organisés. Euh, de manière euh, autonome, des communautés autonomes, communistes. Et c'était en fait des, des révolutionnaires, les premiers chrétiens, opprimés par les, les Romains. Euh, Kautsky, euh, le marxiste euh, du fin 19e siècle, et, qui était un élève d'Engels, de, a euh, beaucoup développé, a fait un livre sur les origines justement du christianisme, a expliqué que c'était dans des sectes juives <coughs> qu'on trouvait... Euh, euh, les racines donc, du christianisme, des sectes juives de la fin du monde antique, qui contestaient fait, une société qui s'écroulait. C'était la société de l'Empire romain, la société esclavagiste, et le mode de production esclavagiste était arrivé à sa fin. Euh, et c'est une forme de contestation, sauf que c'est une contestation qui n'a pas débouché sur euh, une révolution euh, positive, puisqu'il n'y avait pas, euh, contrairement à notre époque, une, un prolétariat euh, qui était... Euh, actif et euh, utile dans la société, euh, et c'est pourquoi le, le, ça s'exprime à travers la religion, et la perspective des, des premiers chrétiens n'était que euh, la vie après la mort, et en attendant, on vit de manière euh, communiste, euh, à part, autogérée. Euh, mais de fait, en plus, la, à partir du IIIe siècle, une bureaucratie s'est constituée, la bureaucratie des évêques, euh, sur laquelle l'empereur Constantin va s'appuyer pour euh, espérer maintenir euh, l'Empire romain. Et vous le savez, depuis euh, l'histoire de, de l'Église catholique, c'est devenu l'histoire de la trahison euh, de la plupart des, des, de ces principes communistes, euh, qui se retrouvent hein, dans, en partie dans la Bible, euh, mais euh, dont don un texte notamment qui s'appelle « L'Apocalypse de Saint Jean », qui est particulièrement révolutionnaire euh, et violent, et euh, qui attaque les riches et les puissants, mais euh, tout ça est édulcoré, et euh, voilà de toute façon l'institution de l'Église désormais, euh, sans que ça soit fait sans remous interne, hein, mais cette, cette institution euh, a trahi tous ses tous ces idéaux. Euh, et depuis est devenue une institution particulièrement parmi les plus réactionnaires au monde. Euh, voilà. Donc je vais. J'ai pas le, le temps de développer sur, sur euh, l'histoire du. Des, des religions, mais je vous, in, je vous conseille par exemple la lecture euh, de ce livre. C'est un camarade qui s'appelle John Picard, qui a écrit un livre donc, qui s'appelle « Behind the Myths », c'est-à-dire « Derrière les mythes », sur les origines non seulement du christianisme, mais aussi du judaïsme et de l'islam, où on peut voir qu'en général, les, les phénomènes religieux du coup s'expliquent par la lutte de classe, et c'est intéressant de voir que c'est la même chose pour le judaïsme. Et à l'inverse, ce n'est pas la même chose pour euh, l'islam, qui est une religion euh, qui nous intéresse en particulier, puisque c'est une religion aujourd'hui opprimée euh, dans la société française, et qui a un message effectivement qui, euh, qui est véhiculé, qui est celui d'une de, religion des pauvres et des opprimés. Et euh, notre camarade John Picard, par exemple, démontre que, au contraire, ça c'est un récit qui a été construit euh, bien après euh, la naissance de l'Empire arabe auquel est associée cette religion, au, au début du Moyen-Âge et que c'est euh, une construction nécessaire à la classe dirigeante arabe émergente, qui euh, a combattu et s'est libérée des deux empires du Moyen-Orient, l'Empire byzantin et l'Empire perse à l'époque, et donc a, a développé euh, une nouvelle religion, et euh, qui, euh, qui développe son, donc, cette idée que euh, voilà, la religion des pauvres, d'un peuple opprimé, etc., mais au service d'une nouvelle classe dirigeante qui exploite, euh, la population. Alors pourquoi je, je développe ça Parce que euh, c'est pour faire l'exemple justement que la théorie est fondamentale pour, euh, ne pas, pour éviter des erreurs stratégiques. Je vais faire l'exemple d'une organisation qui s'appelle SWP euh, en Angleterre en tout cas, c'était ce qu'on appelle les Cliffistes. Euh, voilà, il y a une vidéo par exemple que j'ai trouvée sur YouTube de leur euh, festival euh, dit marxiste et ils expliquent une histoire marxiste de, de l'islam. Euh, Primitif, où ils reprennent le récit traditionnel créé donc, par euh, la classe dirigeante euh, arabe en le, le gauchisant, quoi, en le laïcisant, si on veut, en enlevant les aspects religieux du prophète Mohamed, etc. Euh, en fait, c'est super positif, ça donne limite envie de se convertir. Euh, voilà. Et euh, en tout cas, ils défendent l'idée que Mohamed, euh, au final, défendait un programme de libération nationale arabe, si on veut, et à travers l'islam. Euh, donc ils cherchent hein, à faire cette euh, ruse de la raison, vous voyez, à montrer que ça devait. Effectivement, il euh, y avait cette idée-là, mais sans, euh, sans aspect critique, si vous voulez. Et de fait, dans leur débat après, y a des, des musulmans sont invités à parler. Ils se disent merci pour euh, le soutien des marxistes, mais du coup, on n'a pas trop besoin du, du, du marxisme en soi. Vous voyez, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un peu dilué euh, la théorie euh, marxiste et n'ont pas, justement. Euh, euh, apporter une analyse vraiment marxiste des, euh, et matérialiste des forces productives qui étaient à l'œuvre et le, du besoin d'une classe dirigeante de créer un récit pour contrôler euh, la population. Et si on va à la, aux sources de, de ce récit-là, on ne trouve aucune trace euh, d'un prophète Mohamed, on ne trouve aucune trace de, de tous les éléments qui se retrouvent dans ce qu'on appelle aujourd'hui la tradition, la sunna. Euh, qui a été rédigé bien plus tard. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut y revenir dans le, dans le débat. En tout cas, euh, c'est un exemple aussi pour montrer que, euh, en quoi ça peut porter à des erreurs stratégiques. Ce n'est pas anodin que cette même organisation a soutenu de manière dite critique l'organisation qui s'appelle les Frères musulmans en Égypte lors de la révolution arabe de 2011 jusqu'à 2013. Il y a eu deux révolutions, deux mouvements en tout cas révolutionnaires. Et les Frères musulmans ont été portés au pouvoir 2011 contre l'ancien dictateur euh, j'ai oublié son nom, le dictateur militaire de l'époque et les frères musulmans sont une organisation religieuse et réactionnaire voilà. c'est une erreur énorme et scandaleuse euh, puisque le, la première réaction des frères musulmans ça a été d'essayer de réprimer euh, le mouvement ouvrier, les masses en lutte à ce moment là euh, voilà donc l'effet le, de euh, D'adaptation peut porter à ce genre d'erreur. De, euh, et de fait, il n'y avait pas d'alternative socialiste, justement. Ils avaient, eux, des forces, ils auraient pu développer euh, euh, voilà, un programme socialiste et tout ça. Ils ont fait cette erreur stratégique et depuis, la révolution égyptienne est, euh, est, est mise de côté, mais elle reviendra. Euh, voilà, je passe sur le. Donc, quelle est la position, du coup, des marxistes, en général euh, nous, on est contre, bien sûr, la, la, la philosophie idéaliste. J'ai développé les idées donc, du matérialisme. Et contre les institutions réactionnaires qui euh, s'appuient sur cette philosophie idéaliste religieuse, euh, on développe l'idée d'un athéisme, tout simplement. Euh, une explication athée du monde, parce qu'il euh, n'y ben, a pas de place pour un dieu quelconque dans la philosophie marxiste. Euh, on qu'il pense a qu rien, en dehors de la nature, euh, de de, de l'univers et qui soit matériel. Euh, et donc, les lois de la nature, on peut les découvrir nous-mêmes en observant justement la nature. Et l'esprit humain, qui est lui-même un, un reflet, un produit de la nature, euh, de la matière, euh, peut les découvrir seul dans la nature sans l'expliquer par un dieu euh, ou par un phénomène religieux. Et, on, et ça marche de fait, puisque l'esprit humain a apporté justement à la connaissance une explication matérialiste du monde. Euh, donc, on ne pense pas, effectivement, qu'il y ait une vie après la mort. Euh, et d'ailleurs, ça serait assez triste, on peut imaginer, une vie euh, éternelle euh, qui soit euh, toujours... Euh, Il voilà, n'y regret... <rire> a pas lieu de, de le regretter, ça serait sûrement très ennuyé. D'ailleurs, les, les dieux grecs, vous voyez, euh, s'ennuient, eux, eux qui sont immortels et qui passent leur temps à faire n'importe quoi, du coup, comme Zeus, euh, qui passe son temps à, à faire des enfants un peu partout dans le monde. Euh, voilà. Par ailleurs... Euh, on souligne bien sûr le rôle réactionnaire des institutions religieuses. Évidemment, j'ai cité bien sûr l'Église catholique, mais euh, tout le monde euh, dans le même sac d'une certaine manière, puisque leur rôle euh, historique, du coup, est de détourner les masses de la lutte euh, pour, euh, pour, le, le, pour leur bonheur sur terre en hein, promettant donc le, le paradis dans l'au-delà. Ça, c'est quelque chose de, de commun euh, à l'ensemble des religions. Et, euh, et le but, du coup, c'est d'accepter le sort ici-bas. Elles sont là pour vraiment droguer, comme disait, euh, disait Marx, les, les masses, euh, à travers cette formule de l'opium du peuple. Et en, en un certain sens, on pourrait euh, faire un parallèle avec ce que, ce que nous, on appelle le réformisme, <rire> qui est euh, donc une, une, une manière d'accepter aussi le... le le système économique et de l'adapter. Alors C'est un parallèle qu'on pourrait euh, développer, c'est-à-dire qu'on doit en tout cas comprendre que les masses ont un rapport à la religion et du coup aux institutions religieuses qui est, euh, qui est pour eux légitime et qu'on ne peut pas juste euh, critiquer de manière abstraite. Dire, pourquoi vous êtes euh, encore religieux alors qu'on a une explication matérialiste du monde Les masses du coup sont, acceptent leur sort. Euh, grâce à la religion, et c'est un euh, une première approche qui est euh, normale et qu'on doit comprendre. Quoi qu'il en soit, le marxisme est hostile du coup, à la religion et aux institutions religieuses. Le fait de dire ça ne dit pas justement comment, euh, comment lutter contre ce phénomène. Ça, euh, ça, ça n'épuise pas la question. Comment on doit lutter contre les préjugés religieux si, si ceci empêche la lutte euh, voilà, et donc euh, il s'agit d'expliquer les, les causes du fait religieux euh, donc Marx et Engels, euh, pour commencer, se moquaient justement des, des philosophes de leur temps qui s'occupaient beaucoup de religion, euh, notamment les Hegeliens dont j'ai parlé euh, des Hegeliens de gauche, comme euh, Bruno Bauer qui euh, s'épuisait en fait à euh, à démonter la mystification religieuse. Et ça, ils ont apporté quelque chose hein, d'un certain point de vue. On peut voir par exemple que la, la Bible, euh, une, bonne de, un bon parti, une bonne partie de la Bible est recopiée sur euh, la mythologie euh, gréco-romaine, etc. Euh, quoi qu'il en soit, il disait, voilà Hegel, euh, Marx, les philosophes se sont contentés d'interpréter le monde et il s'agit... Euh, de le transformer. C'est pourquoi, en fait, historiquement, on, les marxistes ont développé une position radicalement différente de celle de l'athéisme euh, militant, euh, notamment des anarchistes, par exemple, qui déclarent euh, à la religion une guerre euh, unilatérale, abstraite, sans tenir compte, justement, de la lutte de classe, du rôle que peut jouer la religion dans cette lutte. Ils en font une question de principe et euh, un combat d'idées un peu dans le vide, sans le relier à, euh, aux classes sociales antagonistes. Euh, et ce n'est pas un hasard, parce que pour nous, l'anarchisme, c'est une, euh, une forme idéologique de la petite bourgeoisie, qui est prise entre les deux classes sociales antagonistes de, de, du monde capitaliste, c'est-à-dire le prolétariat euh, qui, révolutionnaire et, euh, et la bourgeoisie. Et donc, Marx, quand il parlait de « la religion, c'est l'opium du peuple », euh, l'anarchiste peut en tirer la conclusion qu'il bah, faut supprimer l'opium et donc il faut lui déclarer la guerre. Et ça, c'est pour nous une mauvaise interprétation de Marx, et la bonne interprétation, c'est de dire que c'est les conditions matérielles, donc des masses, de leur exploitation et leur oppression, qui fait naître en elles euh, les sentiments religieux. Et euh, l'espoir d'une vie meilleure, euh, c'est pas seulement une question de paradis, c'est aussi une question de vie sur terre et de dignité, pour certains qui trouvent donc une certaine dignité, une certaine spiritualité. Je suis opprimé, je suis exploité, mais au moins euh, Dieu m'aime, euh, mais au moins euh, ma vie a un sens sous le regard de Dieu. Et je pense que ça, on doit avoir en tête quand on pense par exemple aux adolescentes qui décident de porter le voile volontairement, contrairement à la propagande. Euh, et ça, euh, on peut le voir dans, dans de nombreux collèges et lycées euh, en France. C'est-à-dire qu'en en, en général, on découvre, les parents sont parfois même surpris. Donc c'est un, un vrai euh, désir, c'est une forme en tout cas de, de se protéger peut-être et de, de justement de l'oppression et de chercher une dignité à travers la religion. Voilà. Euh, et donc pour en finir avec la religion, il faudra en finir avec les, les conditions sociales qui sont à la base de, de la religion. Euh, voilà, donc l'objectif des marxistes, euh, c'est le socialisme et c'est euh, du coup pour nous le, la lutte de classe et la lutte victorieuse du prolétariat, mais pour ça, il faut l'unité de notre classe. Donc il faut lever les obstacles à l'unité de notre classe. Et la religion, justement, peut l'être, et donc à nous d'adapter bien notre discours et notre analyse, euh, parce que l'idée d'éliminer la religion avant, euh, ou pour pouvoir faire euh, la, la révolution, ça ne marche pas. Euh, par la seule propagande athée, ou même pire, par la répression, comme c'est le cas du coup, euh, le soutien euh, à la répression euh, de l'État, par exemple, euh, qui peut s'en prendre à une minorité euh, religieuse, c'est une idée absurde et qui devient du coup réactionnaire, vous le comprenez bien. Et de fait, euh, cette propagande, par exemple, est reprise parfois euh, de l'anarchisme jusqu'à l'extrême droite. Euh, voilà. Et donc Lénine, lui, il a très bien expliqué la, la position qu'on a développée dans les articles qu'on a qu'on a envoyé pour ceux qui, qui participent à cette école. Euh, donc oui, on doit faire de la propagande athée et matérialiste, hein, c'est ce qu'on vient de faire là, euh, à travers des articles, des livres, euh, d'approfondissement de la connaissance du monde, de ses lois. On doit faire euh, voilà, des, des exposés sur euh, l'explication matérialiste du monde. Mais non, on ne doit pas euh, permettre euh, non plus qu'un qu camarade croyant fasse... Euh, une propagande religieuse, du coup. Euh, et si un camarade croit en Dieu, c'est sa contradiction, et ça doit le rester. Euh, alors certes, pour nous, on est, il y a une différence entre une organisation comme nous, euh, une organisation euh, euh, qui aspire à former des cadres révolutionnaires, euh, donc on est encore une petite organisation, et Lénine qui parle euh, déjà, qui se projette euh, à travers un, une organisation, lui aussi de cadres, mais qui s'adresse également aux masses, euh, nous, à ce stade, on n'en est, est pas là. Euh, on met au centre la théorie, donc son explication, pour intervenir. Et donc, effectivement, il est, il est évident que euh, notre rôle est de, de dissiper le brouillard mystique assez vite auprès des camarades qui seraient intéressés à nous rejoindre. Et ça passe par la formation marxiste. Mais donc dans la mesure où les illusions religieuses des masses s'enracinent dans les, les conditions sociales, la politique d'un parti révolutionnaire, elle doit être subordonnée donc, à l'unité des masses, athées ou non, dans leur lutte contre le capitalisme. Euh, C'est-à-dire qu'on on doit s'attaquer aux conditions économiques qui nourrissent le, le besoin religieux, cette oppression et ce, ce sentiment de, de manque de dignité. Et euh, voilà, Lénine donne l'exemple de, de cette usine où il y a un syndicat euh, catholique qui s'est constitué, si une grève démarre, du coup, est-ce que dans, sur le moment, c'est le moment donc de de faire de la propagande athée, et dire « Non, vous avez tort, le, la religion c'est l'opium du peuple, etc. » Donc là, ça, ça ne reviendrait qu'à diviser le, le mouvement de grève. Donc la, la formule de Lénine qu'il y avait dans, dans cet article, c'était euh, « L'unité de la lutte révolutionnaire pour le paradis sur Terre, le socialisme, quoi euh, est plus important que l'unité d'opinion des travailleurs sur la question du paradis céleste. Voilà. » L'unité de la lutte avant tout. Euh, ça ne veut pas dire pour autant, on peut nous poser la question, hein, la contre-argumentation, qu'on doit s'adapter justement au mouvement de masse, au nom de l'unité, comme j'ai fait l'exemple sur, sur l'islam, on reste donc athée et on le dit, et si on nous demande notre avis, voilà, on a notre explication matérialiste du monde, on ne cache pas nos idées, et on peut même tolérer l'expression religieuse d'un mouvement de masse, et c'est le cas, donc, euh, comme euh, Lénine justement traite de cette question, car en 1905, le mouvement révolutionnaire contre le tsar s'exprime à travers également la religion. La première manifestation qui sera réprimée dans le sang et qui fait évoluer la conscience des travailleurs est guidée par un prêtre un, je sais plus comment on orthodoxe, euh, qui est en plus un agent euh, du tsar euh, en réalité, avec des icônes religieuses, etc., ce qui provoquait justement au début le dédain euh, d'une couche militante, vous voyez, très consciente, et voilà, ces prolétaires qui ne comprennent rien, et ça, euh, on l'a revu de, dans toute l'histoire du mouvement ouvrier depuis, et on peut le voir encore aujourd'hui, hein, il y avait par exemple l'époque des bonnets rouges, il y, a, il y a une dizaine d'années en Bretagne, il y avait euh, certaines manifestations avec les signes religieux, euh, des croix, etc., et guidées par des prêtres. Euh, bien sûr, les manifestations pour la Palestine ou contre l'islamophobie, où justement ces éléments-là sont utilisés, vous voyez, pour diviser le mouvement euh, ouvrier. A nous de savoir le, le contester, l'expliquer. Et euh, en tout cas, on doit être, intervenir dans ces, dans ces mouvements-là. Euh, la religion ne doit pas nous empêcher justement d'unir euh, la classe ouvrière. Et on doit toujours s'opposer toujours à l'instrumentalisation religieuse euh, par la classe dirigeante, justement, contre l'unité euh, du prolétariat. Parce que la bourgeoisie, elle, elle ne reste pas passive. Euh, voilà Lénine encore, il dit « la bourgeoisie réactionnaire, elle attise les haines religieuses pour détourner l'attention des masses, des questions économiques et politiques importantes. » Alors lui, il a en tête surtout les, les pogroms contre les communautés juives en Russie, mais donc, encore aujourd'hui, ben, l'antisémitisme existe toujours, d'une part, et puis donc on a cette oppression, par exemple, des musulmans, mais ça peut être aussi euh, les chrétiens dans le monde musulman, etc. Le même principe s'applique partout. Euh, et donc, voilà, on est de, de, de plein pied, là, en tout cas, dans, dans ce qui nous concerne, dans la croisade actuelle contre l'islam, le voile islamique, euh, et à travers cela, bien sûr... Euh, l'islamisme, mais en réalité, donc l'islam en général. Et à chaque fois que la lutte de classe s'intensifie en France, depuis une trentaine d'années, on a des politiciens bourgeois qui nous sortent l'histoire du, du voile et qui essaient de détourner l'attention des masses. Et euh, un exemple euh, parmi les plus frappants qu'on met en avant, c'est le mouvement de 2003, après la réélection de, de Chirac en 2002 contre Le Pen. Euh, Puisqu'on en a parlé, on en fêtait les 20 ans, entre guillemets, il n'y a, a pas longtemps. Et Chirac, en fait, il en a bien profité. Après, il a un gouvernement ultra réactionnaire euh, qui s'attaque aux retraites, etc. Et il y a un mouvement puissant, en fait, qui se développe, de grève reconductibles, mais qui a échoué à cause de, des directions du mouvement ouvrier. Et euh, quoi qu'il en soit, une couche de, de la classe ouvrière s'est conscientisée de la jeunesse et, surprise, euh, juste après, on nous propose de débattre des signes religieux, et qui va aboutir, donc ça a duré, hein, ça a duré un an entier, où on n'arrêtait pas de parler de ça, et on a eu une loi donc, sur les signes religieux à l'école qui continue de faire débat aujourd'hui, donc ce n'était pas pour rien, voilà. Et le problème, c'est qu'une partie de la gauche s'est jetée la tête dedans, oui, mais au nom des principes, effectivement, la laïcité, etc. Alors nous, quelle est notre position Nous, on n'est pas pour l'islam, et donc, on n'est pas pour le voile en soi, ça n'a pas de sens de, de dire ça. On n'est en général pas pour euh, les, regrou les regroupements euh, identitaires, mais on est contre l'oppression de toutes sortes. On va en discuter cet après-midi, contre euh, l'oppression nationale. On n'est pas pour les nations, mais contre l'oppression euh, de, de, de minorités nationales. De la même manière, on est contre l'oppression euh, religieuse. Et donc, en ce cas précis, on est encore plus, bien sûr, contre... Euh, l'islam et toutes les religions en général, puisqu'on est matérialiste et athée, mais euh, une, fo une fois qu'on a dit ça, euh, être contre c'est une chose, mais ça ne dit pas, donc comment on lutte contre, et donc on est contre les, le fait d'être euh, associé, d'une manière ou d'une autre, à l'offensive euh, bourgeoise qui est menée contre l'islam et les musulmans à des fins réactionnaires. Et le fait de concéder quoi que ce soit à la bourgeoisie à ce niveau-là est délétère et a, a des conséquences graves. Euh, eux, ils le font pour détourner l'attention des masses, pour attiser la haine même raciale. On peut le dire, c'est du racisme, bien sûr, puisque derrière l'islam, c'est des gens incarnés par des arabes et des noirs en général qui, euh, voilà. Et donc derrière, bien sûr, c'est une manière pour la bourgeoisie de distiller euh, du racisme moins formellement que par le passé, parce que ça serait une trop grande provocation. Euh, mais c'est ce qu'ils font à travers leur personnel politique et médiatique, à leur service. Et donc, euh, ils disent, euh, ils ne disent pas racisme, ils disent euh, laïcité. Voilà. La laïcité est leur instrument. Même Le Pen et Zemmour hein, sont devenus euh, des grands défenseurs de la laïcité, eux qui s'appuient aussi sur euh, les ultra-catholiques. Donc, euh, c'est euh, assez drôle ironique, si on veut. En tout cas, c'est devenu une valeur euh, de la République, hein, servie à toutes les sauces la laïcité, on a une nausée même laïciste, on peut dire euh, à l'école notamment, depuis donc, euh, cette affaire de 2003 et même encore avant euh, et surtout depuis les attentats de 2015 euh, donc, donc vous vous rappelez, les attentats euh, euh, djihadistes euh, voilà, la, la laïcité servie à toutes les sauces, on, dans les programmes scolaires, on a des chartes de la laïcité on a des brigades de la laïcité qui viennent rééduquer les professeurs et les élèves on peut signaler les élèves qui, euh, qui ne respectent pas la laïcité, qui sont potentiellement dangereux. Et donc, euh, par exemple, dans l'article qu'on qu avait écrit à l'époque, euh, c'était euh, assez euh, impressionnant. On avait des élèves de, même d'école primaire qui, qui s'étaient retrouvés dans des commissariats. Euh, c'est une honte, c'est lamentable. Euh, et puis, c'est pourquoi exactement protéger contre quel péril Exactement, c'est ça qu'on doit toujours dire. Donc, l'islamisme, ou l'islamo-gauchisme, comme on dit maintenant. Euh, alors, il s'agit justement de dénoncer non seulement euh, cette instrumentalisation, mais d'expliquer de, en quoi la bourgeoisie elle-même est, est responsable de, du fondamentalisme euh, islamique. Moi, j'en je, vois deux causes. L'hypocrisie, donc des impérialistes qui bombardent les pays musulmans, mais qui financent aussi dans le même temps des groupes djihadistes en Afghanistan, puis en Syrie, en Libye, etc. Ou les inégalités sociales de nos sociétés, de toute façon, et qui sont plus fortes parmi euh, les musulmans en France, par exemple. Et l'oppression systématique qu'ils vivent en tant que musulmans. Euh, voilà, c'est la, la contestation du terme islamophobie, d'ailleurs, en aparté, est ridicule, parce que euh, c'est une bataille de mots. Est-ce qu'on peut critiquer l'islam, etc. Il s'agit surtout de dénoncer l'oppression que vivent des populations euh, au nom de, le, de leurs pratiques religieuses et une discrimination bien réelle à travers euh, bien sûr les campagnes de l'État et des médias dont on a parlé mais aussi une discrimination individuelle dans l'accès au logement euh, au travail etc et parfois des attaques physiques et on a même eu des attentats euh, voilà et donc euh, c'est une question qui concerne le mouvement ouvrier qui devrait être prise au sérieux qui n'est pas prise au sérieux euh, c'est à dire que ça, ça on en est dans une dénonciation euh, verbale mais euh, qui n'organisent pas euh, réellement. Et donc les, les, les musulmans s'organisent so entre eux et euh, à travers leurs propres associations, etc. Et donc ça s'est réussi d'une certaine manière, la bourgeoisie a bien réussi. Mais la, la lutte de classe va se développer de toute façon et on verra euh, qu'à l'avenir, les, les musulmans eux-mêmes vont apporter ça au débat dans le mouvement ouvrier, on le voit déjà. En tout cas, euh, voilà, la, la laïcité, c'est un prétexte pour la, la classe dirigeante et à nous d'éclaircir justement euh, les deux versions de la laïcité qu'on peut avoir, celle de, de la classe dirigeante et la nôtre. Selon euh, l'intérêt de classe, la nature de l'État, ce n'est pas un débat abstrait. Parce que le problème, c'est que les réformistes aussi donc, ont une idéalisation de la laïcité à la française, euh, avec cette loi de 1905 qui est une sorte de, de totem. C'est-à-dire qu'on a, a c'est l'aboutissement de... Euh, <rire> de la pensée humaine, on dirait, qui est à travers cette loi de séparation des Églises et de l'État. En réalité, c'est un héritage de la lutte donc, contre l'Église catholique, euh, un héritage progressiste, certes, euh, de la Révolution française. C'est-à-dire que depuis la Révolution française, l'Église catholique en France, effectivement, a subi une perte colossale d'influence, déjà pendant la Révolution française, parce qu'au Moyen-Âge, l'Église catholique la, elle, elle, elle possède un tiers des terres. Euh, du Royaume de France, par exemple. Et donc, elle a perdu euh, une bonne partie de son pouvoir économique et donc de son pouvoir euh, euh, idéologique. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation que euh, de cette lutte du, du 19e siècle. Parce qu'à <coughs> l'époque, euh, c'est porté effectivement par la bourgeoisie progressiste et ensuite, c'est porté également donc, par euh, les socialistes, cette lutte contre l'Église. Euh, et depuis le milieu du 19e siècle, ça, c'est ce que disent les marxistes, il faut comprendre ça. La bourgeoisie progressiste est introuvable dans les moments décisifs. Et à nous de l'expliquer, parce qu'il est clair que chez Mélenchon, par exemple, ou la France insoumise, ce n'est pas clair, ça. Euh, le capitalisme, à partir du milieu du 19e siècle, a perdu tout contenu progressiste, et donc la classe sociale qui domine et bénéficie de ce système, elle aussi elle a même d'ailleurs cherché d'abord à réinstaurer l'influence du catholicisme, ce qui était impossible. Et donc, euh, l'autre solution pour détourner l'attention la, des masses, ça a été de développer cette lutte contre l'Église à la place de euh, la lutte contre la bourgeoisie elle-même. Et donc, on a ce mot d'ordre de la fin du XIXe siècle en France euh, très connu, le, le cléricalisme, voilà l'ennemi, euh, repris à gauche, jusqu'à ce qu'on de la loi de 1905 avec la séparation des Églises et de l'État, donc du financement de l'État des églises, qui est positif. Mais c'était, il euh, faut bien comprendre, une période euh, d'intensification de la lutte de classe et du renforcement du mouvement ouvrier en France. C'est l'époque de la création de la CGT, de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, euh, ancêtre du PS. Et, or, cette lutte euh, anticléricale, euh, elle a une forte influence dans le mouvement ouvrier, elle aliène une partie des masses encore chrétiennes à l'époque, et euh, elle détourne aussi donc, de la lutte contre euh, les exploiteurs, contre le capitalisme. Donc voilà, nous, on ne doit pas avoir une idéalisation de cette laïcité, de cette bourgeoisie-là, de cette loi-là, euh, car elle est en plus incomplète. Ce n'est même pas la, la laïcité telle que le mouvement ouvrier doit la défendre. C'est même le contraire, puisque euh, s'il y a séparation des églises et de l'État, l'État ne doit pas intervenir dans la vie religieuse. Elle ne doit pas financer leur religion, ce qu'elle fait en France. Donc depuis 1905, l'État a réinvesti dans les écoles privées notamment, ça, en particulier sous De Gaulle. Euh, or, euh, voilà, ça, c'est dénoncé, euh, dénoncé insuffisamment par le mouvement ouvrier. Il doit ni encourager aussi, ni punir telle ou telle croyance, ou telle pratique religieuse, or c'est ce qu'il fait. Donc par conséquent, interdire une jeune fille euh, de venir à l'école voilée, c'est une violation de la laïcité en réalité. Donc c'est une instrumentalisation, une violation de la laïcité telle que nous on la défend. Euh, donc après on peut nous répondre, oui mais regardez euh, dans certains pays musulmans, en Arabie Saoudite, euh, en Iran, les femmes sont obligées. Mais précisément, euh, on est à la fois contre l'interdiction de porter le voile et contre euh, l'obligation de le porter. C'est la même chose, on ne doit pas euh, s'en occuper, c'est une affaire privée. Euh, voilà, donc pour terminer justement... Euh, c'est là qu'on voit on, la classe dirigeante se réfugie là, de plus en plus à travers le, la question de l'oppression des femmes pour distiller son, son venin raciste euh, à travers aussi du coup la, la laïcité. Euh, donc c'est leur, leur dernière idée, c'est qu'on veut protéger les musulmanes contre les pressions du mari euh, ou du frère qui les oblige à, à porter le voile. Euh, alors nous, on, on est opposé bien sûr à toute contrainte de ce genre, comme on est opposé à toutes les con contraintes qui pèsent sur les femmes en général, contre la violence domestique et pour lequel l'État bourgeois ne fait rien. Euh, donc c'est déjà particulièrement hypocrite. Euh, mais en plus, hein, il n'est même pas vrai, comme on a déjà dit, qu'une majorité de musulmanes en France porte le voile euh, sous la menace de leur mari, euh, de leur frère ou de l'imam du coin, c'est une minorité. Euh, ça existe, mais c'est une minorité, et euh, des études l'ont démontré, et même, euh, enfin, il suffit d'aller justement dans les établissements scolaires euh, du, de, des, des banlieues, par exemple, pour le voir en particulier. C'est-à-dire que le, le phénomène de demander à prendre le voile, etc., c'est parfois une question de dignité, et c'est souvent une question individuelle. Voilà. Euh, qui est euh, donc instrumentalisé par la classe dirigeante. Euh, voilà, alors bien sûr, on aurait une approche différente euh, pour nos sections euh, de la, notre internationale dans les pays musulmans. Précisément dans les pays où c'est une obligation, c'est quelque chose euh, que nos camarades vont dénoncer. Euh, là, on doit dénoncer à l'inverse le, le fait que l'État force euh, par exemple le personnel éducatif, à euh, dire à des, des, des jeunes filles « enlève ton voile », etc. C'est particulièrement euh, indigne comme, euh, comme chose et ça devrait être dénoncé euh, fortement. Deuxième chose, c'est que même dans le cas où les musulmanes sont contraintes, euh, ça n'empêchera pas la contrainte, enfin, soit contrainte de l'enlever, vous voyez, dans un établissement scolaire et dehors, et à la maison. Ou alors on va légiférer aussi là-dessus, on va mettre, euh, installer des vidéos euh, surveillance partout pour voir que jamais on ne mettra, euh, que personne, aucune femme ne sera opprimée euh, à mettre le voile. Donc voilà, c'est ridicule et c'est euh, au contraire le fait de, de continuer à discuter de ça. Ça renforce l'isolement euh, de ces femmes si jamais on, on, passait, on, on continuait d'interdire. Au contraire, bah du coup, euh, par exemple, on va les interdire, c'est discuter, hein, des sorties scolaires ou euh, des universités. Et qu'est-ce que ça va faire bah, Du coup, bah, bah, elles ne vont pas aller à l'université, elles vont pas aller en, en sortie scolaire, etc. Euh, ou alors, on va avoir le développement des écoles privées. Voilà, donc c'est ça l'effet euh, concret de, de ce genre de, de propagande religieuse abstraite et, euh, et de l'oppression euh, qui, qui est associée. Et dans le même temps, donc, comme je disais, le gouvernement finance à coup de millions hein, des, des écoles privées euh, catholiques, etc. Et voilà. Or, la véritable laïcité pour laquelle nous, on se bat, c'est aucun financement public de, de, de n'importe quel culte. Et euh, voilà, ce qui n'est toujours pas le cas. Donc, comme je disais, on a même le régime d'Alsace-Moselle, comme vous savez, où là, directement, l'État finance même euh, les, le clergé. D'accord Voilà. Donc, ce pas rien. quoi. Euh, bon, voilà. En conclusion, donc, je pense qu'il s'agit de, de comprendre, avant tout, euh, pour comprendre le fait religieux, il faut comprendre le matérialisme dialectique, le marxisme, pour comprendre du coup, les racines de la religion et du coup com comprendre comment déraciner et euh, ajuster euh, la tactique. Sinon, euh, on passe son temps, on s'épuise, comme je disais, à critiquer la religion sans s'attaquer sans aux causes. Et euh, voilà. Et de toute façon, il s'agit avant tout de défendre l'unité de la classe ouvrière autour d'un programme, le programme du socialisme, et euh, à ce stade, de défendre aussi du coup un programme transitoire, comme je disais, la vraie laïcité, euh, contre l'oppression de toutes sortes, religieuse, des femmes, etc. Euh, et améliorer, se battre pour améliorer la situation de la classe ouvrière. C'est en améliorant cette situation que les, la classe ouvrière peut s'élever justement à la lutte, et lui donner la perspective enthousiaste euh, du socialisme, euh, qui est beaucoup plus enthousiasmante que euh, l'opium du peuple qui qui adoucit sa vie par dépit. Euh, donc voilà, préparons-nous à, à droguer entre guillemets <rire> positivement euh, la classe ouvrière par la perspective du socialiste en construisant euh, la direction. Euh, marxiste qui va donner et permettre cette réalisation dans le futur.